Monde. Bonjour tout le monde. Ça va? Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. À toi. Oui. On va faire quoi aujourd'hui? Un challenge cars. C'est le premier? Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. <rire> tout le monde. <rire> oh là là là. On va faire quoi aujourd'hui? Un challenge cars. Ah ouais? C'est oui. quoi sur un circuit de course? Oui! Ah ouais, toi tu. Bonjour le pied, le pied, la caméra. Bonjour, Bonjour je... tout le monde! Bonjour tout le monde! <rire> non mais. Je suis polie! Vas-y, parle avec tes pieds, vas-y, montre comment tu parles avec tes pieds! C'est quoi le but du défi? C'est. de. s'amuser et jouer! <rire> Alors c'est quoi le but du défi? Le but du défi, c'est de faire. On fait trois courses en trois tours. Ouais, faut gagner trois courses, ok. En trois tours. Et celui qui perd. Et ben, il doit manger un truc qu'il aime pas. Donc, si je perds, c'est moi qui choisis. Non, si tu perds, c'est moi qui choisis. Mais si je perds, c'est toi qui choisis. Donc, ok, c'est moi qui choisis tout le temps. Non, c'est moi qui choisis pour toi, et c'est toi qui choisis pour moi. Ah, c'est comme ça que ça marche. Bon, on est prêt pour le défi? Oui, le défi, défi, défi. Attention. INT C'est DRIVE Ah, oh, tu es passé tout Ah oh, tu es passé oh. tout OOOOH OOOOH WOUHOU Merci Bon. Bah. Deuxième course 1-0 pour toi oh. Oh, as... Et DRIVE Hehehehe <rire> <rire> <rires> dans la phrase, c'est moi qui donne le top départ. C'est quoi que t'as pas compris <rire> J'ai eu Stop. les deux Oh. Je m'énerve, j'ai rien à répondre. Alors, in. C'est drôle <rire> ah, ouais, Je vais te rattraper là je vais prendre la vitesse d'un spigot Ah, t'as gagné Ah oui 2-0. <rire> oh, Alors, Est-ce qu'on explique aux gens qu'on a déjà fait la vidéo mais qu'on n'avait pas enregistré le son Oui Et qui c'est qui avait perdu Ça recommence. Ouais. Et bien sûr, euh, c'est pas truqué. Non, c'est pas truqué. Il n'y a pas de trucage pour que papa perdre. Non, eu. Allez. Et c'est drive. <rire> <rire> non mais non, ça coûtera Réclamation, <rire> <L> monsieur <rire> Lord. Pénalité. Non mais. Enfin, une pénalité. Si c'est une pénalité d'impôt, vous êtes parti avant. Attention. Et c'est drive Non mais. <rire> Et attention carton rouge la prochaine le prochain feu de départ vous perdez carrément la course là. Mais je vais une suite attends. Je suis Allez. Mais c'est toi qui compte, 2 Deux deux la grande oui. finale. Allez, Et mm -hmm. on fait chacun de la façon qu'on veut. Bah toi bah toi toi tu dis pour ma pour ma triche <rire> quand j'ai triché t'as rien dit c'est Drake. <rire> <rire> <Non. rire> Ah non j'ai décroché ma manette Ouais gagné ah Ouais il 3G hein T'as gagné Ma pénalité Qui te ou double, qui ou -double Ouais Allez vas-y qui te double 1 2 3 Non, non. Oui. Tour. 3 tours. 3 oh, tours. il a gagné, j'en ai marre J'abandonne non, non le chat Bon bah, euh, faut que j'aille manger un bout de fromage. Je pense, ça se passe. Deux mêmes, deux mêmes. Ah oui, deux toi, assis toi, mon cœur. Qui tout double. Tu sais, j'ai perdu. Oui, je vais manger un bout de fromage. Donc, Deux bouts de fromage. Qui c'est qui va choisir le fromage Pas un qui pue. Bah, un qui pue, mais un qui aime pas. Ouais, bon, bah, ça, moi, qui aime pas le fromage, j'avais dû te faire. Un <rire> pas le fromage. Mais bah, non, et toi, t'adores. Si tu veux, tu manges à ma place. Ah non, dégueu. On passe au frigo. Direction le frigo. Ouais ces trucs. C'est un truc que mon papa qui pue pas trop mais que mon papa aime pas. C'est préparé Non, on en a rien préparé comme par hasard. Ils sont là au-dessus, c'est quoi du fromage de chèvre et des trucs bizarres ah. Faut-il goûter ça Oui. Oh il vient lance ça là. Vas -y. Vas -y. go ah ouais. alors c'est quoi que tu me disais ça ça pue ça mais ça, ça pue oh ah <rires> ça pue <peut> être... <rire> c'est quoi ces petits trucs <rire> un hey mais ça. je vais arrêter de te dire un sitôt un comme ça un comme ça et un comme ça <rire> c'est des trucs dégoûtants. c'est quoi ces petits comme les fesses de ton frère <rire> oh mais ça pue pareil <rire> <rire> et... C'est Comme... <rire> Oh, c'est inutile. C'est le rare. Oh, les okay. Oh, <rire> si tu veux crash, hein. non Il y a pire. Ouais, pire. Mais c'est pas terrible. Oh, c'est pas terrible, mais t'aimes. Non. <rire> ok. Oh. Ah. Ah. <rire> oh, là, là, là, là. Et le deuxième. Oh, pire. Pas de couteau, claque du doigt Hop là Alors, <rire> tu goûtes comme ça hein Ouais On goûte en gros Quoi qu'il y a un cœur dans celui-là Tu as goûter Non C'est ne correctement Je veux pas Goûter En plus c'est moi qui... c'est pas qui a perdu, tu sais C'est pas bon Ah C'est bon. Oh <rire> <'es bon>. <rire> C'est du monde Ah je crache. Je peux Oh je craque ah. Elle peut pas. Elle est pire avant ah. de se faire aimer Tu pouvais pas l'avaler J'en avalais la moitié mais je pouvais pas Oh <rire> C'est une grosse C'est celle qui une... En plus c'est toi qui voulais ça Quoi oh. Non, non, non, non <rire> Mais comment je suis en bord de bouche maintenant? Non, tu t'enfuis? Bon, je vous dis au revoir, moi, parce que, hein, mais je vais pas trop vous parler. Au revoir. Je vous dis à bientôt pour un deuxième défi qui va perdre cette fois. C'est mm -hmm. à quoi le défi la prochaine fois? Des sortir dans mon poubelle de mon frère. On a rien compris. T'as parlé de son mm -hmm. ah. De sentir la poubelle de mon frère. La poubelle de quoi de couche? Allez, on vous dit à plus tard. Later. Ciao Ciao Comment tu veux dire au revoir toi Adi Adi <rire> tu <dis bien> <rire> <rire>